Tu peux me parler un peu de cette famille-là que, que tu suis là depuis quelques jours avec euh, nos amis de Corse, de Réseau éducation sans frontières et euh, les droits de l'homme. Donc euh, tu peux m'en dire un peu plus sur ce, cette, cette famille, cette histoire-là Alors ce que je peux faire dans un premier temps, c'est de, de lire le texte on va, dont on va se servir pour interpeller et les soutiens potentiels et la presse et les autorités. Euh, Sofiane Daher, sa femme Souad et leurs trois enfants Aya, 12 ans, c'est sa fille Ali, 10 ans et Rita, 9 ans, sont ses fils viennent de vivre un cauchemar il y a encore une semaine ils avaient un toit à Ajaccio des enfants allaient à l'école Sofiane avait pendant 5 ans donné des cours d'arabe dans les écoles primaires et s'apprêtait à faire de même à mantes la ville où il venait d'obtenir un contrat Souad avait également une promesse d'embauche les cartons se remplissaient euh, vous pouvez me dire euh, un peu comment ça s'est passé, euh, euh, depuis combien de temps vous vivez en Corse et euh, qu'est-ce qui fait votre mari comme euh, travail et euh, les enfants, depuis euh, quel âge ils sont à l'école euh, Quel âge les, euh, 2014. Depuis 2014, vous oui. êtes ici D'accord. Oui. D'accord. Mmh, 4 ans 5 ans, 5 ans, 5 ans et 7 ans et demi. De, tout le, mater, le maternel et le CP. Les CP. Et le mari travaille en règle. Votre mari travaille en règle En règle, oui. Mm -hmm. Ou, euh, tout est bien. Tout est règle. Tout, tout, tout, C'est-à-dire, il fait partie du travail À l'école. Il travaille à l'école. À l'école, oui. Quatre écoles. Et Saline, Sier, Simonville, 4 écoles. un 4 de oui. L'école, <us> <dimensions> <apple> l'académie, la mairie. D'accord. Et. J'ai pas compris. Tous les jours, ils venaient vous chercher. Oui, oui d'accord. Et le jour où ils sont venus le matin chez vous, c'était à quelle heure et comment en ça est passé 4h. Tu peux me dire un peu comment tu l'as vécu toi ce jour-là Donc en fait, vous étiez au lit quoi, quand ils sont oui, arrivés. J'étais en train de dormir. Jusqu'à qu'ils sont venus, en tout cas, on la porte, ils ont même cassé la porte, la serrure. Ils ont cassé la porte et la serrure Oui. Mmh. Et ensuite Bon, ensuite, euh, ils sont venus avec.. Euh, oui, ils ne sont euh, même pas dit bonjour, comme ça ils ont dit euh, on vient vous chercher pour euh, partir. Oui. Et après il y a une dame qui vient, me tire le oui, points oui. très fort pour m'amener à la chambre. Euh, ils n'ont m'ont même pas pu me laisser voir mes parents. Quoi. Ils se sont tous enfermés dans une chambre avec mes frères. Et quand elle m'a dit il faut t'habiller, j'ai dit alors ah, tu peux sortir pour que euh, je puisse m'habiller tranquille. Elle me dit non je ne peux pas te laisser. Et euh, la femme m'a dit euh, range tes affaires. Je lui ai dit euh, non j'ai pas envie. Elle m'a dit de toute façon tu vas le regretter. Quand tu vas aller au Maroc, tu vas vraiment le regretter. D'accord. Et tu as réussi quand même à mettre ton pyjama après t'habiller tout ça Oui, ouais. j'ai quand même essayé mais elle euh, me regardait quand même. D'accord. Ils vous ont fait faire ça devant tout le monde. Quoi. Oui. D'accord. Et toi comment tu as, as vécu ça mais Moi. Euh... Tu dormais Oui. as eu peur après, je suis même tombée du lit. Hein, après, il y en a un qui m'a pris, il m'a tenu. J'ai essayé de me tenir, mais il, il a forcé. Après, il a fini par me mettre dans la chambre. Et après, et, ils nous ont dit de nous habiller, mais moi, je leur disais de se retourner. Et à Un moment, ils se sont retournés, mais après, ils ont regardé. Et après, c'était pas bien. Tu as, as, as eu beaucoup peur Et toi, tu peux me dire deux mots comment tu as vécu ça Très mal. Euh, on était en train de dormir, ils sont venus, ils ont cassé la porte et ils nous ont dit de, de venir avec nous. Après, ils nous, ont, ils nous ont mis dans une chambre et moi et Ali, ils nous ont et, et, moi, a dit ils nous, ont, ils nous ont mis dans notre chambre pour nous oublier. Je leur dis s'ils peuvent se retourner et quelqu'un d'entre eux ah, s'est retourné. Et après, je, je suis habillée. Il nous a ramenés dans la voiture et ils nous a ramenés. Mmh. Brutalement, le 18 février, à 6h du matin, la police aux frontières locales est intervenue. Porte fracturée sans préavis. Brutalité, humiliation. L'ensemble de la famille a été transporté par avion privé d'Ajaccio à Nîmes et incarcéré, enfants compris, dans le centre de rétention. Quoi qu'il en soit, Madame Daïr et les trois enfants ont très vite été libérés après quelques heures de rétention, mais frappés d'une assignation à résidence dans le Gard, sans qu'aucun lieu de mise à l'abri ne leur soit proposé. Le 115 leur a assuré un hébergement à l'hôtel, depuis, mais reconduit au jour le jour, jusqu'à aujourd'hui où une prise en charge a été effectuée pour une semaine. Et jusqu'avant, c'était sans assurance du lendemain. Et les enfants ne sont toujours pas scolarisés. Qui a acheté des collectivités de Grave. Ils ont manqué. C'est un petit Comment Ils l'ont traité comme une chienne. Ils l'ont fait comme, comme si c'était une chienne. Parce qu'ils l'ont agressé. Ils l'ont tordu les poignets. Puis ils ont commencé à lui faire des seringues. Ils l'ont passé de mille alors que normalement, moi, elle n'en prend qu'une seule dans la journée. Et euh, puis, euh, quand, elle, euh, quand elle est partie là-bas, euh, tout le monde la voyait, tout le monde se moquait d'elle. Le docteur, il eh vient, euh, il se seringue. derrière, euh, tout le monde commence à rigoler d'elle. Sofiane, lui, est toujours au centre de rétention malgré une décision favorable à sa libération du juge des libertés, mais refusée par la cour d'appel suite à un recours du préfet de Corse. Et puis après, vous ont fait descendre les escaliers et vous a amené au camion. Oui. Votre, votre papa aussi avec vous non, non, non, mon père, on n'a pas vu. Vous l'avez plus vu Ils il pris tout seul votre papa. Oui. D'accord. Et il vous a amené dans le camion euh, devant les jambes. De, ils étaient nombreux les policiers Oui, on avait de partout, même dans l'immeuble en fait. Sur l'immeuble, sur les toits d'immeuble et tout ça. Euh, ça, je sais pas. mais... En ah, dans l'immeuble, ouais, voilà. dans l'immeuble où vous habitiez, d'accord. Oui. D'accord. Il y en avait plein dans le quartier. Quoi. Oui. D'accord. Soufiane a entamé une grève de la faim depuis samedi matin et compte sur notre mobilisation pour sortir du kra et pouvoir enfin, avec sa femme et ses trois enfants, reconstruire tout ce que le préfet de Corse s'est permis de bousiller. Jeudi soir, devant la préfecture du Gard, à 17h30, nous serons nombreux à venir exprimer notre indignation Exiger la libération de Soufiane, exiger également la délivrance d'un titre de séjour pour soi des Soufiane, afin qu'ils puissent vivre sereinement dans ce pays qu'ils ont choisi. Ce qu'on vient de faire à cette famille, c'est euh, une fois de plus, voilà, une impunité euh, qu'exercent euh, les préfectures, euh, le, les, la police, euh, la PAF et tout ça. Euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, ils sont dans le Gard. Nous, ce qu'on demande, c'est que toutes les familles se mobilisent de, de, de, de la ville de Nîmes le plus rapidement possible avec nous. On sera, nous, sur certainement une trentaine de personnes, mais ça ne suffira jamais et, euh, assez pour euh, faire le rapport de force à la préfecture. Si on est une cinquantaine, une centaine de plus des quartiers populaires à exprimer notre solidarité et, euh, et à poser ce problème-là de, de cette famille qui vivait en fait légalement dans son pays, qu'on est venu euh, euh, expulser comme ça du jour au lendemain avec tout le choc qu'a subi cette famille. Nous, on voudrait que ici, dans notre département, on puisse régulariser cette famille et qu'ils restent vivre dans le pays qu'ils ont choisi. Parce que les enfants n'ont rien demandé, ils sont à l'école depuis tout petit. Et là, aujourd'hui, ils réclament à retourner à l'école que ça s'arrête, cet enfer de, dans lequel ils sont en train de vivre. Le père, il est en train de faire une grève de la faim aujourd'hui. En ce moment, euh, vous imaginez un professeur dans les écoles là-bas en Corse qui, du jour au lendemain, on traite comme ça Non, c'est inadmissible. C'est inadmissible et donc euh, c'est pour ça que j'appelle tout le monde, j'invite tout le monde à venir euh, se mobiliser demain à 17h30. Donc jeudi, c'est-à-dire demain, nous serons le 27 février à 17h30 devant la préfecture du Gard.